Voici, chers frères et sœurs, les trois lectures que j'ai retenues et que je vous propose pour euh, ce dimanche matin. La première lecture est le psaume 2. Pourquoi cette agitation des peuples, ces grondements inutiles des nations Les rois de la terre s'insurgent et les grands conspirent entre eux, contre le Seigneur et contre son Messie. Brisons leurs liens, rejetons leurs entraves il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Alors il leur parle avec colère, et sa fureur les épouvante. « Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donne les nations comme patrimoine, en propriété les extrémités de la terre. Tu les écraseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, <coughs> soyez intelligents. Laissez-vous corriger, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, exultez en tremblant, rendez hommage au Fils, sinon il se fâche, et vous périssez en chemin, un rien, et sa colère s'enflamme. » La deuxième lecture se trouve dans la lettre aux Hébreux, Paul, la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 1. « La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Enfin, la troisième lecture, sur laquelle portera la prédication, essentiellement, se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, et je lirai les versets 1 à 15. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judas? « Tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. » Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que, moi aussi, j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre, qu'ils avaient vu à l'Orient, avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leurs coffrets, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Chers amis de mon enfance, au sein d'une famille catholique, j'ai gardé quelques traditions, en particulier, peu de jours avant Noël, la tradition de placer une crèche sur la cheminée de mon salon. Lorsque j'étais enfant, « Mes parents et moi, nous nous rendions pour Pâques dans le sud-est de la France et c'est là, année après année, que mes parents commencèrent à m'offrir les centons d'une crèche. Puis, de temps en temps, Noël approchant, mon père m'emmenait avec lui les mercredis après-midi, c'était son après-midi de repos, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Avec mon père, que je ne voyais que fort peu, car il était très accaparé par ses patients. Nous parcourions alors les bouquinistes de ce quartier, il y en avait encore à Saint-Germain-des-Prés, et puis parfois nous rentrions dans une de ces boutiques de la place Saint-Sulpice pour y trouver un nouveau santon. Le 24 décembre, en fin d'après-midi, mes parents demandaient aux enfants de garnir la crèche et j'ai gardé intact le plaisir de placer cette foule de petits personnages qui tous convergent vers Marie et vers Joseph. Car, le 24, traditionnellement encore, l'effigie du nouveau-né restait vide dans la crèche. La crèche ne devait être complétée par le bébé que le 25. Revenait cependant à mon père le soin de placer au-dessus de la crèche une belle étoile brillante et puis de cacher un petit spot pour éclairer le tout. Enfin, ce même jour du 24, je plaçais, mais à l'écart, la figure de trois rois. <coughs> L'un d'eux, sous la forme d'un homme âgé, à barbe blanche, était agenouillé. Devant lui, il y avait un coffre ouvert, tout rempli de petits paillons brillants, qui symbolisait quelque chose de très précieux. On me disait que c'était de l'or. Le deuxième était sous la forme d'un personnage au trait asiatique. Il se tenait debout et il portait dans ses mains une urne d'où sortait un nuage de fumée. Ma mère m'avait expliqué que c'était de l'encens et j'en avais su très tôt l'odeur. Enfin, le dernier de ces petits personnages figurait un homme revêtu d'un manteau violet et qui portait un turban. Sa figure était peinte en marron. D'une main, il tenait un chameau richement caparassonné, dont le bas portait de lourdes mâles. Ces rois, bien sûr, étaient loin de la crèche. Mais, chaque jour à partir de Noël, les trois rois mages étaient un peu rapprochés de la maison où les attendait la figure du petit enfant, couché dans une mangeoire, à peu près nu et ouvrant grand les bras en un geste d'accueil. Enfin, le jour de l'Épiphanie, les rois étaient placés juste devant l'enfant. Ma mère me demandait toujours de leur faire cette place, mais toutefois, sans déranger trop ceux qui étaient là depuis un peu avant Noël, toute une foule de bergers et leurs moutons qui gardait sur les rois une forme de préséance. Puis, vers la mi-janvier, tout ce petit peuple était de nouveau enveloppé de papier de soie et soigneusement rangé dans une grande boîte que l'on ressortirait au Noël suivant. Frères et sœurs, ce sont ici des images de l'enfance, images pieuses, diront certains, pour ne pas employer de termes peut-être plus sévères ou plus sarcastiques. Image cependant auquel je tiens. À chaque âge, la manière de communiquer, de faire passer un message. Et si je garde en moi, à 62 ans passés, la conscience nette de la fragilité de cette effigie représentant Jésus, d'un enfant en posture d'accueil, d'un enfant devant lequel on se prosterne, qui suscite la figure ébahie du petit santon que j'aimais bien et qu'on appelait le ravi. Vous savez, le ravi, il a les bras comme ça en l'air, il est tout ravi. Celui-là, je l'aimais beaucoup. Eh bien, je garde aussi en moi cette pensée très nette de ce que des rois, des gens puissants, des gens qui devaient être certainement très riches, faisaient ainsi un long voyage, simplement guidé par un astre qui brillait et uniquement pour se prosterner, sans parole devant un petit enfant. Je ne mettais certainement pas alors le mot de foi à leurs propos. Je ne savais d'ailleurs pas très bien ce que ce mot pouvait signifier. Et je dois vous avouer que quelques soixante années après, je ne suis d'ailleurs pas certain d'avoir entièrement compris ce mot et j'y reviendrai. Des illusions, mes chers amis, cependant, par rapport à ces belles images. Nos amis, eh bien non, ce ne sont pas des rois, ni même des rois mages, mais ce sont cependant des mages. » Je vous propose d'entrer dans ce récit de Matthieu et d'en tirer quelques phrases clés. Puis, une fois que nous aurons tiré ensemble ces quelques phrases clés, de considérer ce texte pour nous ce matin, plus de vingt siècles après son écriture, pour voir ce que nous pouvons en tirer, ce que nous pouvons en retenir, ce que nous pouvons en faire. Alors, première partie de mon propos, ce que j'ai appelé quelques phrases clés. Pour vous présenter ce matin une approche un peu exégétique de ce texte, qui est maintes fois lu et relu, qui est enjolivé par des traditions sympathiques, mais certainement assez éloignées d'une approche littérale et même théologique, je me suis aidé de la lecture de deux ouvrages. Le premier se trouve sous les plumes de Colette et Jean-Paul de ramble et il est intitulé « Jésus selon Matthieu, héritage et rupture », et il m'a semblé très pertinent pour réfléchir ensemble ce matin. Le second ouvrage dont je me suis inspiré, ou dont la lecture m'a inspiré, peut-être d'un peu plus loin, euh, a été offert par le Conseil presbytéral actuel au conseiller presbytéral sortant, dont je faisais partie, à l'été dernier. Et il s'appelle « Vie et destin de Jésus de Nazareth » et il est sous la plume de Daniel Marguerat. Alors, en une très belle synthèse, je trouve, ce couple Colette et Jean-Paul de Ramble, commentant tout l'évangile de Matthieu, et donc spécifiquement ce passage que nous venons de lire, intitule ce passage de Matthieu comme suit « Ceux qui savent voir et les autres ». Au-delà de ce parfum mythologique, au-delà aussi de ce que ce propos contient comme convention littéraire du temps, l'étoile qui désigne la naissance d'un héros, les dignitaires étrangers qui apportent des enfrandes, le propos de Matthieu revêt une grande portée théologique. Rejeté d'emblée par des hommes et par le pouvoir politique en place, Hérode, sur fond d'obédience à la puissance de Rome, et par le pouvoir religieux, les scribes, Jésus est non seulement déjà reconnu par ses proches, les locaux, les bergers, mais aussi par les nations étrangères qui jusqu'alors ne professent pas le Dieu que Jésus vient révéler. Et ainsi, toute la trame de l'Évangile est là. En phrase clé, première phrase, l'hommage, l'adoration des nations symbolisée par les mages. Dans ce livre du couple de Ramble, on a une première phrase introductive, lapidaire, qui est exacte, à mon sens, et nos auteurs théologiens écrivent, je cite, « Des mages, on ne sait rien ». Ce terme, à la signification assez large au temps de Matthieu, désigne probablement les prêtres d'une des religions les plus puissantes de ce temps, le zoroastrisme iranien. A eux seuls, ces mages introduisent dans le récit un protagoniste essentiel, les nations étrangères, celles qui, à terme, vont être les destinataires de la bonne nouvelle. Ils ne sont certainement pas dépeints comme des rois, et ce n'est qu'un imaginaire collectif qui voudra y voir, tour à tour, les âges de l'humanité ou les races des différents continents. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais petit, l'un des santons avait des traits asiatiques et l'autre, j'ai dit qu'il était peint en marron, pour ne pas dire qu'il était noir. Bon, On a voulu y voir les différentes races, encore que je n'aime pas le terme, mais tout ça, c'est un, un peu de la légende. En revanche, ce qu'il me plaît de, de considérer aujourd'hui, c'est que ces personnes sont quand même des lettrés, euh, nous dirions aujourd'hui des intellectuels. Et ces personnes sont guidées par une étoile, et pas n'importe laquelle, son étoile, c'est-à-dire celle de l'enfant. Et ils disent clairement être venus pour se prosterner devant lui, et ils lui donnent d'emblée le titre de roi des Juifs. C'est une affirmation de leur part, et bien sûr, on retrouvera ces mots dans ce même évangile de Matthieu, lors de l'interrogatoire de Christ par Pilate. En Matthieu 27, au verset 11, je vous lis, Jésus comparut devant le gouverneur, le gouverneur l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi qui le dis. » Mais en attendant, la question qui est posée, c'est « Où est le roi des Juifs ?» Et la question, elle est posée là, à Jérusalem, où les mages viennent d'arriver, et elle est posée par eux à des ressortissants de la ville. Alors, à la suite de cette première entrée, de cette première entrée qui nous présente ces mages, première, deuxième clé ou deuxième porte d'entrée, évidemment, le pouvoir temporel va commencer à s'émouvoir. Le récit de Matthieu nous dit Hérode est bouleversé, et avec une forme d'amplification littéraire, tout Jérusalem avec lui. Et vous voyez bien, chers frères et sœurs, que la mécanique se met en place de manière brutale et insidieuse, les protagonistes sont d'ores et déjà campés et le bloc du pouvoir temporel que nous retrouverons dans tous les évangiles est d'ores et déjà bien soudé. D'Hérode, les historiens retiennent en effet un monarque puissant et brutal, à la jalousie féroce, qui ne reculera pas devant l'assassinat de plusieurs de ses fils et de sa propre épouse pour maintenir son pouvoir. Marguerat nous dit « Sa mémoire fut exécrée par le judaïsme après sa mort. » Les grands prêtres et les scribes du peuple sont convoqués par le roi, ce qui d'ailleurs en passant étonne un peu nos auteurs de ramble, qui soulignent l'animosité qui opposait Hérode au pouvoir sacerdotal juif. Peu importe. Un peu plus tard, ce seront ces mêmes scribes, ces mêmes grands prêtres, c'est-à-dire tous ceux qui seuls disent savoir la loi, et surtout qui l'imposent, que nous allons retrouver tout au long de la prédication de Christ, et bien sûr lorsqu'il s'agira de le juger. Mais dans l'immédiat, parce qu'ils connaissent quand même les Écritures, ce sont eux, ces scribes, qui vont indiquer le lieu à Hérode, le lieu que Hérode recherche, c'est Bethléem. Et le plus fondamental ici, c'est moins l'indication du nom d'un lieu, Bethléem, que le rappel ou l'annonce que de là sortira un chef qui fera paître mon peuple Israël. La reconnaissance de la souveraineté de Jésus est proclamée, et pourtant, même dans la bouche des scribes, c'est d'un enfant dont on parle et que l'on désigne ainsi. Troisième clé,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 Et je vous avouerai que jusque-là, jusqu'au jusqu moment où j'ai réfléchi pour vous euh, à cet évangile de Matthieu, j'avoue que je n'avais jamais pris garde à ce point. Mais finalement, l'ennemi est vecteur malgré lui du message, puisque c'est par l'intermédiaire des Rhodes que les mages peuvent poursuivre leur chemin vers l'enfant. Assez curieux. La lumière de l'astre qui s'est effacée à Jérusalem ce même Jérusalem d'où vient cependant de sortir la connaissance des Écritures, eh bien cette lumière s'est déplacée et allée sur Bethléem. Et en voyant l'astre, les mages éprouvent une grande joie. Selon nos auteurs, l'expression est réservée à l'émotion mystique que l'on éprouve en présence de Dieu. Ils ne sont pas devant un souverain ordinaire, ils reconnaissent en Jésus la présence divine. Continuons à rentrer dans le texte et voyons maintenant rapidement les sens multiples de l'arrivée de ces mages devant Jésus. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Entrez dans la maison, chers frères et sœurs, et sous la plume de Matthieu, une expression codée, la maison désignant ici le peuple de Christ. Quant au mages qui se prosterne, le récit de Matthieu signifie qu'il voit en cet enfant non seulement celui auquel il rend les honneurs traditionnels qui sont dus à la majesté royale, se prosterner, se mettre à genoux, offrir des présents coûteux, mais encore qu'ils comprennent le caractère paradoxal de cette souveraineté, ceux qui, ceux qui voient. Et les commentaires s'accordent bien sûr sur la symbolique des présents, l'or symbolisant à la fois la richesse et le caractère précieux de cette offrande, mais aussi, bien évidemment, la forme d'un pouvoir temporel, la mire préfigurant les rituels de l'embaumement du corps, et l'encens symbolisant la fumée de la prière, en faisant en quelque sorte le lien entre le terrestre et le céleste. Plus prosaïquement, je retiens ici le caractère éminemment précieux de ces offrandes, c'est-à-dire que les mages offrent à l'enfant ce qu'ils ont de plus coûteux. Enfin, dernier clé du texte, partir. Après leur départ,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 j'ai appelé mon fils. Là encore, chers frères et sœurs, nous sommes aussi dans une construction littéraire. Le fait que personne d'autre que Matthieu n'en parle, le, que le récit adopte une forme de sécheresse schématique, enfin qu'il soit tissé de tant de références bibliques, contribue à cette conclusion. Contre la violence humaine, Dieu propose un lieu de repli. L'exil, coutumier à, à Israël, symbole aussi de ce lieu et l'Égypte. L'homme s'enfonce-t-il dans l'oubli de Dieu Dieu ira sans cesse l'en sortir. L'Exode, chemin de libération, connaît ici sous la plume de Matthieu une réécriture que l'on dirait compactée. Voilà, chers frères et sœurs, le premier temps de cette prédication dans laquelle j'ai essayé pour vous et avec vous de dégager ce qui m'a semblé être quelques phrases clés. Bien évidemment, comme à chaque fois, la richesse d'un texte biblique est telle que ce ne sont que des approches et que on peut en trouver encore bien d'autres euh, commentaires et interprétations. Deuxième temps de cette prédication, descendons d'un cran et regardons aujourd'hui un regard un peu plus bas pour nous, aujourd'hui maintenant, qu'est-ce que nous pouvons en tirer, qu'est-ce que nous pouvons en retenir Alors, encore une fois, chacun a sa propre perception d'un texte comme celui-ci, en su du message immédiat qui est celui de cette manifestation de Dieu en Jésus aux hommes. Peut-être, autre message immédiat de ce texte, celui du voyage, du départ, de la quête. Il nous faut sans cesse partir, repartir, aller de l'avant, questionner, se questionner, interroger, chercher. Et c'est inlassable. Autre message encore pour moi ce matin, celui de la contingence et parfois de la potentialité de violence qui sont toutes deux inhérentes au pouvoir terrestre. Autre message encore dans le temps d'une violence et surtout d'une violence d'ordre spirituel, la recherche d'un lieu de repli. Et ce n'est à ce moment-là pas une fuite, mais une réponse pacifique à un mouvement du mal. Je pense que ces quelques messages sont toujours d'actualité et à mon sens ne peuvent cesser d'être de toutes les actualités. Ils sont à la fois intemporels et immédiatement parlants dès que l'on se met en posture d'écoute. J'ai aussi voulu relire avec vous ce matin ce passage de Paul qui est le seul qui puisse donner une approche du mot « foi ». Car, de nouveau dans ce récit, la première perception que j'en ai eue a été, et est toujours, avant tout, celle d'une illustration d'une démarche de foi pure, illuminée et vivifiée par la présence de l'Esprit. Une fois de plus, voir au-delà, voir autrement, voir avec un autre regard et d'autres clés, grâce à l'Esprit et par le seul biais de la foi. Enfin, Bien que j'en ai fort peu parlé ce matin, je vous rappelle la lecture du psaume 2, qui est un psaume d'intronisation royale. « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Cet enfant, mes chers frères et sœurs, devant lequel chacun est invité à se prosterner, cet enfant vient de Dieu, rien de plus, mais rien de moins. Amen.